Salut et bienvenue dans ce tuto Inkscape. nous allons voir comment appliquer une texture sur une photo avec des zones donc sans texture au centre et des zones texturées aux extrémités. On appliquera également un filtre pour mettre la texture en niveau de gris et également un masque pour obtenir donc ce petit effet, pas de texture au milieu et des textures sur les côtés. Donc euh, ce tuto fait suite à une demande faite sur le site imppao.wordpress.com euh, Nous allons tout de suite voir comment est structuré le document. Donc j'ouvre ici la palette des calques. Là nous avons la photo. Et nous avons un deuxième calque avec la texture. Également donc, le filtre niveau de gris et le masque. Alors, le masque euh, je l'ai mis sur le côté. L'avantage d'avoir utilisé un masque cloné. C'est que lorsque je déplace ici mon masque, vous voyez, hop, et eh bien ça déplace la zone sans texture. Je vais rafficher la photo pour que vous voyez bien ce que ça donne. Vous voyez, on peut également jouer ici sur les petites poignées. Voilà, ce qui permet d'avoir euh, d'augmenter en fait la, la texture ici. On peut mettre éventuellement un petit niveau de, de gris ici, ce qui permet d'avoir encore un autre effet. Hop. Et je vais laisser ça en noir, tac, voilà. Donc le mieux c'est de, bah, de voir ensemble comment euh, mettre, ça, mettre ça en place. Donc je vais ouvrir un nouveau document. Je vais aller télécharger donc sur le net, sur le site finda.photo. Donc c'est des photos euh, en licence euh, Creative Commons Public domaine. Donc on est tranquille, on n'a aucun souci avec les droits d'auteur. Euh, on va prendre par exemple euh, cette photo voilà je clique une deuxième fois pour euh, la télécharger donc les images sont très très grandes on les enregistre sur le bureau alors enregistrer l'image voilà je vais l'appeler donc euh, photo 01 enregistrer hop remplacer je vais également chercher une texture euh, sur le net donc je tape ici texture je valide je fais image et je choisis d'en avoir plus d'images pour avoir plus de choix et je vais prendre par exemple euh, cette texture, voilà celle-là, je double clic clic droit, enregistrer l'image, je vais l'appeler texture 01, enregistrer, remplacer. Je retourne maintenant dans Inkscape, je fais fichier importer. je sélectionne les deux images. Hop, alors celle-là fait 8 mégas, donc elle est très très lourde. Ouvrir. J'espère que ce ne sera pas trop loin à importer. En principe, ça devrait aller. Voilà. Elle est gigantesque. Donc euh, ce calque, je vais tout de suite le nommer photo. Je valide. Je vais redimensionner mon document par rapport donc, à cette photo. Donc je clique ici sur « Redimensionner la page au contenu ». Je fais ajuster la page au dessin ou à la sélection. Donc là, j'ai une texture, elle est peut-être un peu petite pour la photo, mais on va la garder quand même. Donc je vais couper donc, ma texture, créer un nouveau calque que je vais appeler texture. Je vais en profiter pour l'appeler filtre également et euh, masque. Je valide. Je colle hop, donc bien sur ce calque texture, ben ma texture. Je vais verrouiller le calque photo comme ça c'est fait. Je vais essayer de placer correctement ma photo. Hop. Donc avec le magnétisme la texture devrait se bien se placer au niveau des coins. Voilà. On va tout de suite changer ici le mode de fondu. On va mettre en mode produit. Voilà, vous voyez déjà que ça, ça a tendance à bien salir notre photo. Donc ça peut déjà être un effet sympa. On peut également euh, régler ici l'opacité donc de ce calque, du calque texture, pour obtenir l'effet souhaité. On va aller un petit peu plus loin. Donc je, je masque ici la photo, je sélectionne euh, ma texture. On va rendre ici dans filtre couleur, on va choisir niveau de gris ici. Niveau de gris. On garde les paramètres par défaut. On fait appliquer, voilà. Ce qui permet donc d'avoir un filtre en niveau de gris. Et on va maintenant tout de suite faire notre petit masque. Alors le masque, c'est tout simple. Hein. On va prendre euh, l'outil créer des, des rectangles pardon, et des carrés. Avec le magnétisme, on va d'un coin à l'autre. On met une couleur noire. On clique donc là-dessus. Alors, est-ce que c'est un noir à 100% Oui, on dirait que c'est bon. On va déplacer ça sur le côté. Voilà. Voilà. On va tout de suite lui appliquer ici un dégradé radial. On double clique sur notre rectangle pour obtenir ici l'outil dégradé. On peut également aller l'attraper ici ou CTRL F1. Donc là au centre on a bien du noir. Il faut et très important que ici ce soit une couleur blanche donc blanche, mais avec une opacité à 100%. Donc on pousse ici l'opacité à 100%. On peut vérifier ici l'opacité et également ici. Donc ceci étant fait, on va cloner notre masque. Voilà, il est cloné. On a ici une petite information comme quoi c'est bien un clone. On va le déplacer. Alors le magnétisme étant activé par défaut... Il devrait bien se mettre euh, au coin, ce qui n'est pas le cas. Alors, euh, au plus simple, on va mettre 0 en X, 0 en Y. Voilà. Je vais faire maintenant une zone de sélection, de façon à avoir mon masque et ma texture euh, sélectionnée. On voit bien qu'on a deux éléments. Clic droit et je fais « Définir un masque ». Voilà. On va vérifier que tout ça fonctionne. C'est impeccable. CTRL Z, on n'oublie pas d'enregistrer, on ne sait jamais, je vais l'appeler, on va l'appeler dessin, ça ira très bien comme ça. On peut rajouter ici des, des petits taquets de couleurs, donc pour rajouter des petits taquets, il faut sélectionner l'outil ici, créer, éditer des dégradés, hop, et on peut maintenant ajouter, vous voyez il y a un petit plus qui apparaît lorsque je suis sur la ligne bleue, je double clique, et j'ai rajouté un petit taquet de couleurs, donc je peux le laisser en gris, ou augmenter ici euh, son niveau de noir ouais c'est ouais, bien comme ça voilà on fait réapparaître maintenant le calque photo et voilà ceci fonctionne alors je vais un petit peu augmenter tac je vais déplacer je vais réduire ici les petits taquets voilà c'est pas mal alors rien ne vous empêche également ici de masquer la texture et de travailler la photo avec ici les filtres. Alors les filtres sont gourmands en, en mémoire. Euh, la photo étant très très grosse, ça risque de faire vraiment ramer la, la machine. Mais vous voyez ici il y a plusieurs, euh, plusieurs filtres intéressants. Voilà. Bon, euh, Je vais m'arrêter là pour le petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Euh, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.